Merci pour votre invitation. Alors, j'espère que je ne vais pas vous décevoir, parce que je ne sais pas si je vais parler tellement de LIDAR finalement, puisque la commande portait sur Grésy Charbe, qui était vraiment sur une étude du charbonnage ancien. Donc, il y, y, y a des morceaux de LIDAR dedans, mais il n'y a, euh, a pas les belles images de LIDAR archéologique que peut-être vous attendez. Mais euh, j'espère que vous ne serez pas déçus, euh, puisque c'est un, un, une petite partie du, du projet collectif de recherche que je coordonne sur euh, plusieurs massifs forestiers du Tarn, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ce projet grésil Sharp qui, euh, qui a été financé par la, la zone actuelle Pigard et, euh, et qui était donc un espèce de sous-projet dans notre projet collectif qui s'appelle Réforest euh, 81 et qui porte sur euh, la forêt d'Agre en Tarn-et-Garonne, la Grésigne dans le Tarn et la montagne noire, une partie de la montagne noire occidentale euh, aux confins du, du Tarn et de l'Aude qui est un projet de recherche euh, j'ai pas pris le bon, ah, si, bon. Euh, un projet de recherche qui, euh, qui est un projet archéologique l'idée c'est d'aborder ces espaces forestiers dans la longue durée de leur mise en valeur par les, par les sociétés anciennes euh, donc c'est organisé en, en quatre axes thématiques un axe quand même qui porte sur les questions de gestion exploitation sylvicole, mais dans le passé période médiévale et moderne pour aller vite on espère pas monter beaucoup plus haut un deuxième axe qui porte sur les activités artisanales, les traces d'activités artisanales qu'on peut détecter dans ces forêts, hein, toujours des activités artisanales anciennes, donc ce qui est lié à l'extraction de matières premières, du minerai, de la pierre, à la transformation de ces matières premières aussi, les ateliers sidérurgiques, les ateliers de verrerie, le charbonnage évidemment, les fours à chaud, des choses comme ça. Un troisième axe qui a pour objectif de replacer finalement ces espaces forestiers, élargir un peu les focales, aussi bien spatiales que chronologiques, c'est-à-dire ne pas considérer finalement ces forêts comme des îlots de connaissances où on va beaucoup investir sans s'intéresser à ce qui se passe autour. Donc on va essayer de les replacer dans leur rôle dans les économies rurales anciennes. Et puis on va les replacer aussi dans la longue durée. De cette mise en valeur des espaces ruraux euh, par les sociétés anciennes, donc euh, euh, on va essayer de s'intéresser à ce qui se passe euh, avant la forêt, euh, pendant la forêt, et puis euh, avec les liens vers l'actuel, pourquoi pas, euh, après la forêt. <rire> euh, et puis un quatrième acte, voilà, qui est vraiment de la, de la cuisine un peu interne, c'est-à-dire s'intéresser d'un point de vue d'archéologue à la façon dont on peut valoriser ses euh, connaissances acquises sur euh, le patrimoine forestier euh, ancien, comment on transmet euh, auprès de différents publics, que ce soit euh, alors évidemment on travaille essentiellement sur des forêts domaniales publiques mais il euh, y a la problématique de la forêt privée aussi et donc comment on fait pour sens sensibiliser les propriétaires forestiers privés à l'existence de ce patrimoine archéologique dans leur, dans leur parcelle comment on valorise auprès du grand public comment on porte à connaître finalement l'ensemble de nos, de nos résultats euh, est-ce qu'il faut absolument euh, créer des, des sentiers de visite dans les forêts pour euh, drainer des, des hordes de touristes dans nos, dans nos forêts, ou est-ce qu'il faut plutôt réfléchir à des modes de valorisation un peu hybrides avec, de, avec des restitutions virtuelles, voilà, notamment des modélisations 3D euh, par photogrammétrie quand il s'agit de diffuser les connaissances qu'on a acquises sur des, sur des bornes, par exemple des bornages, des bornages anciens, ou sur des pétroglyphes, hein, des pierres gravées euh, par, des, par des bergers euh, aux, périodes, aux périodes modernes ou, ou, ou contemporaines. Donc voilà, quatre axes thématiques qui nourrissent ce, ce projet collectif. Euh, qui, euh, et donc le projet Grésichard, bah, évidemment, naturellement, il a tendance à se rattacher plutôt à l'axe 2 sur les activités artisanales, euh, le charbonnage étant un artisanat ancien ou une proto-industrie. Mais par l'étude des charbons, euh, et bien, évidemment, ça va venir documenter aussi les questions de gestion et d'exploitation silicone et d'occupation du sol dans le temps long. Quand il s'agira de, de replacer cette activité de charbonnage bah, dans l'ensemble des activités euh, économiques euh, qui sont euh, qui sont opérées. Alors ce projet collectif de, de recherche, il est, il est né d'une prise de conscience ben, du rôle de conservatoire archéologique des espaces forestiers actuels et de leur place dans, dans les économies rurales anciennes. Donc, pendant très longtemps, si on doit parler un peu d'archéologie, ben, les forêts actuelles se sont restées vraiment des, des trous dans nos cartes archéologiques. C'est-à-dire que... Euh, sauf vestiges exceptionnels, immédiatement visibles quand on se promène en forêt, euh, ben le passé des espaces forestiers actuels était euh, largement inaccessible à nos méthodes traditionnelles d'investigation. C'est-à-dire que la prospection aérienne, euh, la prospection euh, par photo aérienne, naturellement au-dessus des forêts, ça ne donne pas grand-chose, puisqu'on pratique comme étant de la, pro de la prospection pédestre, c'est-à-dire à pied, en ramassant des vestiges archéologiques qui se trouvent euh, à la surface, on fait ça classiquement, en milieu labouré, ben, naturellement, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place euh, en forêt du fait de la, de la, de la litière, de feuilles mortes, etc., qui ne, ne donne pas un accès visuel direct euh, au sol. Et cette, euh, ce, ce, ce problème hein, de, de trous dans les cartes archéologiques, finalement, euh, où on ne savait pas trop ce qui se passait dans les espaces forestiers actuels, eh bien, ça a été considérablement euh, renouvelé ben, grâce, euh, grâce à l'arrivée du lidar, hein, depuis une, une vingtaine d'années en archéologie, euh, puisque naturellement, bah, cette image euh, restituée du modelé d'un terrain nu euh, sous les espaces forestiers actuels, débarrassé de leur végétation, eh bien donne à lire tout un tas de micro-reliefs, de sites euh, beaucoup plus massifs aussi, euh, dont on peut du coup dresser immédiatement le plan et évaluer l'importance dans leur contexte euh, spatial. Donc ça a été une approche qui a... une, une, une, une innovation méthodologique qui a vraiment renouvelé nos notre connaissance sur les espaces des forêts. Les forêts aussi, du point de vue de l'archéologue, ont, ont, ont acquis le statut d'objet historique, qu'on pouvait étudier en tant que tel, et non pas comme des espèces de grands massifs boisés euh, présents de tout temps et, et qui n'auraient jamais bougé. Donc, ça a vraiment renouvelé ce paradigme du point de vue du point de, de l'archéologue, mais euh, avec de fortes inégalités. Euh, à l'échelle nationale. Vous voyez la carte ici. Et puis les... Donc ça, ce sont le... un, un, des données qui sont tirées d'un rapport qui a été produit par la sous-direction de, de l'archéologie, hein, l'inspection des patrimoines euh, au ministère de la Culture, par une archéologue euh, qui a travaillé en, beaucoup en LIDAR dans les forêts de, de l'Est et qui a compté finalement le nombre de projets de LIDAR archéologiques qui avaient été menés en France depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Donc, on voit qu'il y a un progrès constant du nombre de projets. Mais euh, géographiquement, il y a de grosses inégalités avec ce gradient euh, nord-est-sud-ouest, hein, avec beaucoup, beaucoup de projets qui ont concerné les régions euh, bah, du, du Grand Est, de la Bourgogne. Euh, parce que finalement, cette innovation LIDAR elle est beaucoup venue aussi euh, d'Allemagne, de Suisse, etc. Et euh, ce sont aussi des régions où il y a de grands massifs forestiers, il faut le reconnaître. Mais euh, pour nos régions euh, d'Occitanie, d'Arc Méditerranéen en général, de l'Aquitaine aussi, et bah, on a très, très peu de projets euh, de l'IDAR archéologiques qui ont été menés relativement à ce qui s'est fait ailleurs. Donc, le projet est né également du constat que, ben, dans, en Occitanie, dans le Tarn en particulier, il existait un, un réseau local d'associations et d'amateurs d'archéologie au sens noble, hein, les gens qui, qui aiment et qui pratiquent une archéologie de qualité, mais en tant que bénévoles, hein, sans avoir un statut d'archéologue professionnel. C'était un réseau encore très très vivace alors qu'il a quasiment disparu partout ailleurs. Les associations locales d'archéologie qui existaient beaucoup dans les années 70-80 ont été éradiquées par le, le, le mouvement de, de professionnalisation de l'archéologie. Et c'est des gens qui avaient beaucoup investi dans les espaces forestiers actuels. qui connaissaient très bien les forêts et le potentiel archéologique des forêts. Donc l'idée a été de, bah, de fédérer, de mettre en valeur tous ces travaux de recherche dispersés, menés par des associations locales, un peu par des archéologues professionnels aussi quand même. Et puis c'était aussi la volonté de, donc, du service régional de l'archéologie, qui euh, dépend de la DRAC, Occitanie bah, de rattraper un peu ce retard dans, dans l'acquisition la, dans de données LIDAR et puis d'acheter des couvertures LIDAR sur les quelques, quelques massifs forestiers comme ça de, du Tarn et, et du tarn et -Gard. Donc c'est comme ça que le, le projet est né, je vous en ai montré le l'insertion, euh, enfin, l'organisation thématique. Je ne vais pas revenir peut-être trop sur le LIDAR, parce que vous connaissez ça euh, très bien. Je vais peut-être juste signaler que, de votre point de vue, sans doute, euh, l'archéologue va avoir une utilisation assez euh, appauvrie hein, de ce nuage de points LIDAR, hein, euh, ce scanning complet euh, du paysage. Nous, on s'empresse, évidemment, de supprimer toute la végétation. Ce qui nous intéresse, c'est le sol nu. C'est justement de débarrasser le nuage de points de tous les tous les points qui correspondent au sursol, hein, donc au bâtiment, au pylône, mais aussi à, à tous les arbres, et à un maximum de, de végétation basse, pour ne garder, comme je l'ai illustré ici, bah, que le sol nu, qui va nous permettre d'observer, et de cartographier euh, le moindre micro-relief. Ici, on a un très beau site de mode castral, donc effectivement, c'est très facile à, à détecter, hein, avec une plateforme entourée de fossés, avec un petit, des, des, des enceintes successives matérialisées par des talus mais des vestiges aussi beaucoup plus discrets, comme le sont les, les replats de Charbonnet. Alors les terrains qui ont été, euh, qui ont été euh, couverts par Solidar, euh, à vocation avant tout archéologique, ben, la forêt euh, de Saint-Porquier, en Tarn-et-Garonne, euh, forêt relique de l'ancien grand massif de forêt d'Agre, euh, mentionné dans les textes depuis le, depuis le Moyen-Âge, hein, sur l'interfluve entre euh, le Tarn et la Garonne, la forêt de Grésine qui va nous occuper aujourd'hui, et puis euh, une partie des, des, des forêts domaniales de la montagne noire occidentale autour de, de la commune d'Arfan en particulier, euh, avec une histoire là aussi forestière tout à fait particulière. Euh, alors le charbonnage ancien donc, qui a fait l'objet de ce petit projet financé par la, la bonatelier. Euh, ça se rattache à l'axe 2 sur les activités artisanales. Euh, je rappellerai que, voilà, le charbon de bois, c'était le principal combustible de l'artisanat ou des, des proto-industries jusqu'à l'avènement et la, la diffusion du charbon de houille euh, au 19e siècle. Que le charbon de bois, et là, je reprends des, des, des thématiques plutôt de Vanessa Pie, hein, qui m'accompagne dans, dans ce projet, ce charbonnage a nécessité euh, la mise en place de stratégies durables de gestion forestière. On revient un petit peu aujourd'hui sur l'idée d'un charbonnage massif qui aurait conduit au, au minimum forestier euh, de, de l'époque moderne, hein, qui a fait tant peur aux autorités centrales de l'État, qui voulaient conserver du bois d'œuvre pour euh, répondre à la demande de, de bois donc pour les villes et, et pour la marine. Le fait même que les, les forêts euh, se soient transmises jusqu'à aujourd'hui implique que ce charbonnage, euh, même s'il était euh, sans doute très impactant sur les forêts, a nécessité des stratégies durables de gestion forestière. Les gens n'étaient pas euh, suicidaires à raser tout ce qui se trouvait autour pour produire du charbon, il y avait des stratégies euh, de, de gestion forestière. Et ces plateformes de charbonnage, on va le voir, qui se détectent très très bien euh, grâce au LIDAR, sont considérées depuis quelques années comme de véritables proxys pour euh, aborder, euh, reconstituer, restituer euh, ces peuplements forestiers charbonnés euh, des périodes euh, moderne, médiévale, pourquoi pas euh, plus ancienne, en termes de, de composition, de mode de gestion également, et de, et de, de stratégie, hein, en termes de sélection des d'essence, éventuellement. Je pense que vous connaissez bien la, la façon de faire des, des, des, des charbonnières, donc je, voilà, on, il faut, euh, pourquoi c'est très facilement détectable grâce au lidar c'est parce qu'il faut une, un espace le plus plat possible pour euh, bah, constituer, monter la meule de bois, euh, la recouvrir ensuite de terre et de, et de végétaux, pour euh, organiser cette combustion lente hein, qui, dure, qui dure plusieurs jours, euh, et puis ensuite cette, mante, cette meule est, est démontée, et on, et on met le charbon en, en sac, et puis on l'exporte vers l'extérieur de, de la forêt. Donc c'est très visible au LIDAR, parce que ça nécessite un replat, il faut, une, euh, il faut, il faut un espace plan, euh, horizontal, et comme la grésine est une forêt, quand même, même si ce n'est pas une forêt de montagne, un petit peu vallonnée, et ça sort très bien euh, sur, le, sur le LIDAR. Alors ce projet Grési-Charp, bah, qui a obtenu le soutien de la zone atelier, bah, c'était pour dire, voilà, on a, on a obtenu des couvertures LIDAR par, euh, qui ont été financées par, la, par le service régional de l'archéologie, on a commencé à le dépouiller, et on trouve des milliers et des milliers d'anomalies microtopographiques qui, euh, qui, qui sont potentiellement des plateformes de, de charbonnage ancien. On voudrait premièrement les vérifier sur le terrain, s'assurer que ce sont bien des plateformes de charbonnage et pas autre chose. Deuxièmement, on voudrait euh, se donner les moyens de, de réaliser une première analyse spatiale de la répartition de ces anomalies euh, particulières. Est-ce qu'il y a des facteurs déterminants dans leur, dans leur implantation Est-ce qu'elles sont complètement dispersées ou groupées sur des, des espèces de chantiers qu'on pourrait identifier Et puis troisièmement, eh bien, on a besoin, euh, sur un échantillon de ces, de ces charbonnières, de réaliser des carottages, des prélèvements, hein, de prélever du charbon, des sédiments, euh, qu'on va ensuite envoyer à la datation carbone 14 pour savoir où est-ce qu'on se situe dans le temps. Est-ce qu'on peut attraper, grâce à cette procédure, euh, quelques charbonnières anciennes, qui nous permettraient donc, par l'étude anthracologique future qui reste à développer, d'aborder justement la, la physionomie des, des forêts charbonnées anciennes. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc c'est une vue très rapprochée pour montrer euh, voilà comment sortent ces charbonnières sur les données lidar, hein. ce sont des, des demi-lunes très, très très caractéristiques, hein. on a creusé dans la pente pour aménager le replat sur lequel on a monté la, la charbonnière, donc c'est vraiment très très très bien visible euh, sur les données lidar, ça c'est une vue euh, donc de la grésine en cours de, de vectorisation de l'ensemble des anomalies et puis quelques premières euh, analyses de densité pour essayer de déterminer euh, si euh, la configuration spatiale de ce, de ce vestige particulier qui est le replat de charbonnage. <rire> Donc, on a réalisé des, des visites de terrain. Euh, on a sélectionné, euh, avec des critères précis, hein, une trentaine d'anomalies euh, qu'on euh, qu qu pensait correspondre à des, à des plateformes de charbonnage. Alors, on les a sélectionnées sur leur, sur leur taille. On pensait à, au départ qu'il y avait deux types de charbonnières, des, des grandes charbonnières. Euh, assez régulièrement espacées les unes des autres, et puis des plus petites qui semblaient plus groupées sur certains, sur certains versants. Euh, on a tenu compte de la configuration spatiale, de, la, de leur distribution aussi, est-ce qu'elles étaient proches d'un site archéologique déjà connu, est-ce qu'elles étaient plutôt sur les bordures ou dans le cœur de la forêt, euh, comment elles se répartissaient par rapport aux cours d'eau, aux voies de communication, puis on s'est calé un petit peu aussi sur les, les, les zones d'études qui avaient été choisies dans le cadre du du projet Blobiforme, euh, de, hein, de manière à pouvoir ensuite euh, échanger sur ces, sur ces données. Donc voilà, un échantillonnage stratifié quand même, hein. on n'est pas parti dans, sur un, un tirage au sort complètement aléatoire de, de ce qu'on voulait vérifier, il y avait quelques petits présupposés derrière. On a donc fait deux jours de visite de terrain, ce qui est quand même très peu, et donc on n'a pas pu en visiter 30, mais on en a visité 16. Et euh, sur les 16 qu'on a visités, bah, la grande surprise, c'était que la moitié seulement était de charbonnières mais l'autre moitié, huit euh, voilà, charbonnières et huit chablis, donc des, des arbres effondrés hein, qui produisent sur le lidar, peu ou prou, la même signature microtopographique que les replats de charbonnage. Donc il n'y avait pas en fait, contrairement à ce qu'on pensait au départ, deux types de charbonnières qui nous auraient orienté vers peut-être de la chronologie dans tout ça, mais il y avait deux types de vestiges différents. Euh, des vrais replats de charbonnage très bien identifiables, et puis ce qui était plus petit, plus groupé, euh, euh, moins, moins aisé à, à détecter, c'était en fait des chablis, alors chablis récents ou chablis plus anciens, mais qui euh, ne correspondaient pas du tout à ce qu'on cherchait. Bon, malgré tout, euh, quand on est en grésine, on trouve toujours une charbonnière à proximité, ce qui fait que même dans les cas d'indices négatifs, eh bien, on a pu quand même réaliser une trentaine de prélèvements sur euh, 17 charbonnières, hein, puisqu'il y, y a des charbonnières sur lesquelles la profondeur d'investigation nous a permis de réaliser euh, un, deux, parfois trois prélèvements parce qu'on prélève donc par passe de, de 20 cm, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, quelques diapos sur, euh, pour montrer aussi que eh bien, euh, le choix de nos, de nos charbonnières qu'on qu a soumis à l'étude, et dont on attend encore les datations, hein, je, je, je, je vous spoil un peu la fin de la présentation, c'est qu'on n'a pas les dates, donc, <rire> on les aura qu'en février 2020. Euh, mais euh, les, les charbonnières qu'on a sélectionnées, enfin les charbons qu'on a sélectionnés pour envoyer à, à la datation, correspondent aussi à des zones euh, assez diverses euh, d'habitats euh, naturels de, de Grésine. Donc euh, voilà, vous connaissez tous ça euh, très bien. On est euh, en Grésigne dans un, un secteur biogéographique euh, plutôt atlantique, euh, une forêt de plaine avec un climat océanique euh, aquitain. Euh, voilà, Vanessa, sur cette diapo, a rassemblé les, les principaux habitats naturels qui composent la Grésine. Euh, donc voilà, on ne s'est pas contenté de l'habitat majoritaire, hein, la chênais-charmènes. La chaîne Cécile Aquitanienne, mais on est allé aussi prélever dans des zones de, de peuplement plus, plus diversifiées. On a aussi, sur chacune de ces charbonnières qu'on a visitées, euh, sur nos fiches de terrain, renseigné l'ensemble des essences qu'on rencontrait à proximité, dans un rayon d'une vingtaine de mètres, à peu près, pour avoir aussi euh, l'image bah, de, de la végétation actuelle autour de ces replats de, de charbonnage. Donc vous voyez ici la, les différentes essences, je ne vais pas détailler, simplement, euh, non je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas mon domaine déjà, mais si vous avez des questions, on pourra, on pourra y revenir. Donc les visites de terrain, euh, voilà, ça nous a permis donc, de, de repérer de belles, de belles charbonnières, certaines étant euh, parfois construites, hein, le replat a été soutenu par des, des murets de pierres sèches hein, qui permettent d'assurer l'horizontalité parfaite de de l'aménagement, et puis on a réalisé des, des prélèvements à la tarière pédologique euh, qui permettent de, donc de prélever environ 50 cl de sédiments par passe de 20 cm. Donc parfois on pouvait descendre plus bas que les premiers 20 cm, et on a fait comme ça 2 et jusqu'à trois prélèvements de, de sédiments. C'est ce qui a donc permis, donc, par la distinction entre ces charbonnières et ces chablis, de revenir ensuite en laboratoire sur l'interprétation de l'imagerie LIDAR dans cette masse informe de, je sais plus combien, 20 000 points, on supposait être des charbonnières, on a pu ensuite distinguer morphologiquement ce qui était vraiment de vraies charbonnières, comme ici, là, je pense que vous voyez ma souris, voilà. ce sont les vraies belles demi-lunes, les, les beaux repas de charbonnage, et distinguer de ce qui est ici, là, qui sont vraiment des, des chablis, quoi, et qui donc ne renvoient pas à ce qu'on cherchait. Donc voilà l'état de la vectorisation des anomalies microtopographiques sur la, sur la grésigne. Donc effectivement, il euh, n'y a pas que des charbonnières, il hein, y a aussi du parcellaire, hein, 80, 4, plus de 83 km linéaires de parcellaire fossile, surtout sur les, sur les, les pourtours hein, de, la, de la forêt, hein, sur des zones qui ont été récemment acquises euh, par les par eaux les et forêts ou l'ONF, et qui euh, ont fossilisé donc, des terroirs agro-pastoraux antérieurs, euh, de l'hydrographie ou de l'écoulement d'eau, et puis des, des cheminements anciens. Euh, sur le plan donc, des, des points ponctuels, et voilà, on a pu faire la distinction donc, entre ces charbonnières qui sont ici en, en vert, qui en a un peu moins de 2500 quand même, à l'échelle de la grésigne, et puis par contre, voilà, euh, près de plus de 12 500 chablis, euh, qui euh, finalement nous fournissent aussi une forme d'état sanitaire de la forêt euh, dans euh, la totalité de son emprise. Et puis quelques, quelques tas d'épierrements, voilà, ici en bleu, sur la partie sud-ouest, qui témoignent là aussi de la, de la fossilisation par des, des espaces forestiers plus récents, de terroirs agro-pastoraux euh, anciens. Pas forcément très anciens, peut-être simplement 18e, 19e, 20e siècle, mais qui ont quand même été fossilisés par, euh, par la forêt. Donc on a réalisé cette première analyse spatiale des, donc des charbonnières seules, qui montre qu'elles bah, ne sont pas ré réparties de façon aléatoire, elles sont euh, plutôt agglomérées, de, de, de, Degré d'agglomération qui est statistiquement significative, avec une distance moyenne observée entre les charbonnières qui est, qui, qui est inférieure à la distance attendue en, de, en cas de, de répartition aléatoire. Donc, ça nous autorise à développer certaines analyses spatiales particulières, comme des analyses par maille, qui nous montrent voilà, des zones de, de, de concentration. Alors, ici, autour du, du secteur des abrioles, hein, qui a été acquis euh, vraiment récemment, au cours du XXe siècle, par, par l'ONF une répartition majoritairement quand même sur les pourtours de la, de la forêt, mais bon, le, vous voyez que le cœur n'est pas du tout indemne de, de, de charbonnage. Là aussi, hein, les dates seront très intéressantes pour voir s'il y a une, un gradient chronologique éventuellement euh, entre l'extérieur et l'intérieur de la forêt sur, ces, sur cette activité de charbonnage, une activité qui est censée quand même être interdite dans l'emprise de la forêt depuis au moins le 15e siècle. Donc, les dates, elles seront soit très très récentes. Soit quand même assez ancienne. Donc, une fois qu'on avait ces sédiments, ben on les a traités voilà, en, en laboratoire. Donc, ça, c'est le travail de, de Vanessa Pie et sa collègue Sandrine Buscaino. Donc, on a euh, lavé les sédiments, tamisé pour euh, ne retenir que, les, que la fraction fine. Puis, on a ensuite, euh, en laboratoire, voilà, sous, sous Bino, euh, repéré, euh, trié finalement, les, et retenu seulement les charbons, les micro-charbons. Euh, et euh, ça, ce sont les, je sais plus combien, 12 euh, échantillons qu'on a envoyés pour l'adaptation C14 qui ont été euh, rigoureusement sélectionnés par Vanessa en fonction de critères euh, très précis. Donc, euh, d'un point de vue euh, terrain morphologique, on a, on, a, on a donné la priorité aux replats euh, de charbonnage qui étaient les plus érodés, finalement, les moins, les moins bien conservés. Euh, ceux aussi où les, les charbons étaient très diffus et parfois euh, pas du tout visibles à l'œil nu. Euh, dans, dans le, dans, le, dans le prélèvement euh, pourquoi Parce que c'est potentiellement un indice d'ancienneté donc nous notre intérêt c'est d'aller identifier des charbonnières quand même anciennes euh, on a également donné la priorité à des charbonnières qui étaient dans des secteurs où on avait identifié des témoins de taillis anciens, ou de taillis vieillis qui ne sont pas la forme majoritaire de, de, de conduite de, de la forêt aujourd'hui en Grésigne et puis de, euh, à l'échelle des charbons bah on a choisi des, des fragments de, immatures hein, des fragments de branchettes ou de jeunes tiges pour éviter l'effet euh, vieux bois dans la datation. Et puis on a aussi choisi des charbons qui euh, représentaient des essences qui sont euh, qui sont pas aujourd'hui présentes euh, aux abords immédiats euh, de la charbonnière, aussi pour rechercher euh, des indices d'ancienneté. Alors voilà, on a mis quelques images hein, de ces de ces charbons observés au microscope. Alors je suis pas très euh, je suis pas vraiment spécialiste, hein, donc là je vous, je vous laisse apprécier et la qualité esthétique des images. Et finalement, je crois que ce que signale bien Vanessa, c'est la, ce qui l'a surprise, je crois, c'est la diversité floristique de, qui est représentée dans ces charbons avec, euh, voilà, des, du rosier. Alors, le frago, on le trouve, on le trouve abondamment en grésine aujourd'hui, du hêtre. Euh, euh, il y a aussi une, une, grande cohérence écologique de ces premiers résultats, hein, où euh, dans les charbons, quantitativement, ce sont quand même les chefs de file qui dominent avec le, le chêne le charme, et euh, dans une moindre mesure, le, le être. Donc voilà, il y, a du, euh, il y a du chêne, il y a du, y a du charme, du hêtre, euh, des, des rosacées, euh, de l'érable, des climatiques, du cornouiller euh, la daphné sur les stations les, les plus sèches. Euh, voilà la répartition, euh, finalement, de ces, de ces taxons euh, pour chacune des charbonnières qu'on a, qu a visitées. Euh, donc voilà, Vanessa insiste bien pour dire que ce sont des résultats très préliminaires parce que statistiquement ce n'est pas du tout euh, significatif hein, cette, euh, cette petite euh, trentaine de, de, de prélèvements euh, ce qui peut être intéressant c'est qu'on voilà, a des, des traces de châtaigniers euh, qui sont attestées aujourd'hui euh, dans la zone de Montoulieu sous forme de, de taillis euh, abrutis et puis on mentionne justement ces, ces secteurs, enfin, ces charbonnières plutôt où finalement, euh, c'est bien marqué en microtopographie sur le lidar, euh, mais par contre, dans le sédiment, les charbons sont assez rares. Euh, donc là, euh, on est à peu près sûr qu'il s'agit quand même de charbonnières, parce que les replats sont très bien aménagés, mais cette rareté des charbons, elle interroge, et en fonction des dates, eh bien, on pourra dire si euh, les charbons sont rares parce que les charbonnières sont anciennes, euh, ou alors si euh, les charbonnières ne sont pas si anciennes que ça, et ça va nous interroger sur les pratiques. Euh, C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que euh, bah, ces replats n'ont pas été réutilisés plusieurs fois euh, Ça veut dire aussi que potentiellement, ils ont été très, très bien curés, très, très bien nettoyés à la fin de l'exploitation. Donc c'est aussi une, une information qui sera intéressante pour nous pour euh, justement documenter les, documenter les pratiques. Voilà d'autres répartitions. Enfin Ce qui domine vraiment, c'est toujours le, le, chêne, le chêne et le charme. Ouais. Et puis, du, du, voilà, en rose, ici, c'est le, le 3M euh, qu'on trouve donc sur les, les stations les plus sèches. Donc, euh, je ne sais pas combien de temps j'ai papoté, mais euh, je, je vais m'arrêter là, simplement pour dire, voilà, ce sont vraiment des résultats très préliminaires. On attend les dates pour le mois de février 2023. Et en fonction des dates, eh bien, ça va orienter notre stratégie. C'est-à-dire que si on a... Euh, on arrive à attraper par chance quelques charbonnières anciennes j'entends pour nous voilà, médiévales, vraiment médiéval et eh bien ça nous invitera à retourner sur ces replats pour prélever plus de sédiments et pour trouver des moyens aussi pour, pour développer une vraie analyse anthracologique voire d'endroits anthracologique pour aller plus loin dans la restitution de la physionomie des forêts charbonnées à cette période là et puis si on n'attrape pas de, de de charbonnières anciennes, eh bien on retournera sur une nouvelle campagne d'échantillonnage euh, jusqu'à ce qu'on en trouve, enfin, euh, et, et, et voilà. Donc euh, bah merci de votre attention, je, je suis prêt à, à discuter avec vous, j'ai mis le générique de fin avec tous les logos, Vous voyez, je pense que je n'en ai pas oublié, euh, mais c'est pour montrer l'aspect très collectif hein, avec des labos, euh, des musées, et puis des, des associations locales aussi, ce qui est vraiment une une valeur ajoutée forte du, du projet.